L'escalade, c'est trois activités, le Bloc, la Difficulté et la Vitesse. Cette compétition est sur le format Paris 2024, avec un podium en vitesse et un podium en combiné. La vitesse, c'est une succession de duels organisés en tableaux jusqu'à la finale qui désigne le vainqueur. Cette épreuve se déroule sur un même mur déversant de 15 mètres de haut, sur la même voie, à chaque compétition. Pour information, le record du monde actuel est de 6 secondes 53 pour les femmes et de 5 secondes pour les hommes. L'escalade en combiné regroupe deux disciplines, le bloc et la difficulté. Le combiné, c'est un total de 200 points sur les deux activités. Les 100 points du bloc sont répartis sur 4 blocs, soit 25 points pour chaque bloc. Sur chaque bloc, on démarre par les prises imposées pour les mains et les prises imposées pour les pieds. La première zone donne 3 points, la deuxième zone donne 6 points et le sommet du bloc 25 points. L'objectif de la difficulté est de grimper un mur de 16 mètres de hauteur sans tomber. Plus le grimpeur monte haut, plus il aura de points. Le total des points du bloc et de la difficulté désignera le vainqueur du combiné.